J'ai toujours imité Johnny dans mes spectacles, même quand je faisais des balles. Et puis après, j'ai eu la chance de le rencontrer et même de chanter avec lui. Euh, au début, il, on ne se connaissait pas. Et puis c'est vrai que peut-être qu'il le prenait un petit peu mal au début. Mais euh, après, j'ai appris à, à le connaître. Et c'est quelqu'un qui avait énormément d'humour et énormément de recul, qui aimait vraiment se marrer. Et on, voilà, on a tissé cette relation, euh, euh, notamment en chantant ensemble. Et il était même allé jusqu'à m'imiter l'imitant quand, euh, quand on avait fait le parc de sceaux. Donc c'était... Voilà, c'était quelqu'un de généreux, de toute façon. Et ça faisait quoi, justement, de chanter avec lui euh... Cette fois-ci, vous étiez vraiment ah, à côté de lui Ah, euh... quand, on chantait, quand on chantait avec lui, on avait le trouillomètre à zéro, hein, ça c'est sûr. Mais euh, il est, est d'un tel, tel altruisme, il était d'une telle générosité, qu'il ne vous mettait jamais mal à l'aise par rapport à ça. Alors que c'est lui qui a la voix la plus puissante, c'est vraiment le patron, c'est vraiment celui qui est l'un des plus grands chanteurs qu'on ait eu. Et c'était un, une vraie joie d'ailleurs. J'ai eu la chance d'avoir de, des conseils, des cours de chant, on va dire, par Johnny, parce qu'il m'avait dit « tu forces trop, chante plus avec le ventre ». Donc je suis assez content, je n'avais pas pris de cours de chant, le seul qui m'en a donné, c'est Johnny. Donc il vous a aidé à finalement améliorer l'imitation Il m'a finalement aidé à améliorer son imitation. Et qu'est-ce qui représentait euh, bah, pour vous, notamment euh... mais euh, Moi, il est représenté, évidemment énormément. J'avais une admiration sans bande pour lui, ce qu'il avait bien compris d'ailleurs. Il a bien compris que quand je l'imitais, ce n'était pas dans, dans l'intention de nuire à quoi que ce soit, puisque de toute façon, c'est un, une telle figure qu'il euh, était forcément euh, brocardé. Mais j'ai toujours essayé de, de faire attention quand même à ne pas le, le blesser, parce que c'est quelqu'un de foncièrement gentil. Et, euh, et il euh, y avait... Après, on avait, on avait ce, ce jeu là où il disait « t'as pas fini de te foutre de ma gueule ». Il venait à l'Olympia régulièrement. Mais le souvenir que j'ai, c'est vraiment de, de partage. Je ne peux pas avoir la prétention de dire qu'on se voyait très souvent, mais chaque fois qu'on se voyait, c'était des moments privilégiés de partage autour d'une bonne table, généralement, avec des amis, parce qu'il adorait ça. Et, euh, et ça. et ça a toujours été un privilège d'être avec lui. Et quand, du coup, vous avez appris les nouvelles, peut-être cette nuit ou... J'ai ben, appris ce matin, en allant faire ma chronique à RTL, ben, j'étais comme tous les Français abasourdi. Euh, bouleversé. Euh, je me suis posé la question comment je vais euh, lui rendre hommage en spectacle et j'ai décidé de ne pas changer ce que je disais. Parce que euh, euh, je raconte que quand euh, il y a eu les attentats, on s'est appelé, on a été, je crois, les deux seuls à, à continuer à jouer parce que le soir même, enfin le lendemain ou le soir même, je ne me souviens plus, le lendemain, pardon. Et voilà, le spectacle continue. Il, serait, il aurait été embêté qu'on ne continue pas à, à œuvrer sur, euh, sur, ce, sur ce lieu qui est une scène et qui a, qui a fait partie de sa vie pendant des années et des années, puisqu'il a vécu pour la scène et pour les tournées, Johnny. Donc ce soir, du coup, vous aurez quand même un, à cet instant, même si... Vous... Ah, genre, un gros, gros, une grosse, grosse pensée pour lui, un, un gros pincement au cœur, et je crois que ça va être très émouvant. Je vous savez, je ne veux pas faire dans le pathos ni, ni racoler par rapport à ça, mais euh, ne pas l'évoquer, c'était impossible. Il est, il est tellement dans nos cœurs et dans le, le cœur des Français et dans le cœur de tous les artistes, alors, il faut lui rendre cet hommage.